Alors, bonjour, depuis Washington, D.C., on vient d'arriver. Je suis au Centre euh, Meridian International Center. C'est un centre que, qui est un, une organisation à un but non lucratif qui font la promotion de euh, plusieurs euh, programmes d'entrepreneuriat, de leadership et d'échanges à travers le monde. On a eu notre première journée, j'ai rencontré des femmes et Exceptionnelles Parce que quand c'est des femmes exceptionnelles, je change la terminologie du mot, voilà. Elles sont venues de partout dans le monde avec des, des, des porteurs de projets exceptionnels, de des sociétés exceptionnelles. Ils nous ont aujourd'hui accueillis mais grandement. On nous a présenté le programme qui s'avère être. Au-delà de toutes mes espérances, on a du mentorat, où on nous invite tous les jours des experts, des serial entrepreneurs qui ont réussi ici en entreprise aux Etats-Unis, des auteurs à best-sellers, en fait, toutes sortes de catégories de personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat pour nous insuffler un petit peu leur stratégie. C'est juste magnifique. On a également un programme en tout ce qui est entrepreneuriat avec Goldman Sachs, on a un programme de négociation et leadership à Harvard, c'est juste magnifique. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai appris sur les livres, mais que j'ai vécu personnellement. D'habitude, je le donne, je le reçois rarement, mais là, on l'a reçu. C'est l'effet Pygmalion. C'est quoi l'effet Pygmalion En fait, l'expérience euh, dont j'ai, comment j'ai appris l'effet Pygmalion, c'est euh, ils ont fait une expérience sur les jeunes, et euh, ils ont fait croire aux profs, en, en euh, prenant les jeunes, en les mettant sur deux groupes, euh, et ils ont dit au premier groupe de profs, « avec l'équipe, laissez tomber, ils sont euh, pas très intelligents, ils savent à peine se débrouiller. Cette année, vous allez avoir un repos euh, exceptionnel parce que euh, euh, le niveau est tellement bas, ça va être des vacances pour vous. » et ils sont allés voir le deuxième groupe à qui ils ont dit euh, la chose complètement différente « Oulala là là, vous avez des génies, vous avez intérêt cet été à bien préparer vos examens parce qu'ils vont vous euh, supplanter et ils vont vraiment vous étonner. » Et pendant toute l'année, les deux profs les deux catégories de profs ont accompagné ces jeunes, mais d'une différente manière. Par rapport au premier groupe, ils étaient là, mais c'est pas grave si vous comprenez pas, c'est pas grave, vous allez voir avec le temps, ça va le faire. Et puis, vous êtes autorisés chaque année à doubler une fois, deux fois, trois fois, c'est pas grave, jusqu'à ce que vous passiez au niveau-dessus. Et avec l'autre groupe, c'était, mais pas du tout, mais toi, tu vas être un futur chef d'État, toi, tu vas être un futur ministre, toi, tu vas être un futur chef, pilote de, de, de chasse. Ça, c'est rien pour vous, vous allez faire les doigts dans le nez. Et à la fin de l'année, et avant, ils avaient déjà euh, évalué leur caution intellectuelle. Ils avaient, la base de sélection, c'était tous ces, ces enfants avaient le même caution intellectuelle. Devinez ce qui s'est passé en fin d'année. Et bien, ceux qui avaient un caution intellectuel, par exemple, de 50, à force de les diminuer, et bien, leur caution intellectuelle a baissé de 25%. Les autres... Était prédictible, c'est vraiment ça, c'est que leur quotient intellectuel a augmenté de 25%. Alors aujourd'hui, moi j'ai appris le mot amazing. Dans la manière de nous présenter tous, avant de nous dire qu qui, quels, quels ont été les critères de sélection qui ont fait qu'aujourd'hui ils ont regroupé 20 femmes à travers le monde, toutes des femmes qui, ont, qui sont dans l'entrepreneuriat, et ils ont mis l'accent sur amazing. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de amazing? Chez nous, qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'incroyable chez nous Et vous pouvez pas imaginer le simple fait d'avoir passé plus de 5 minutes, 10 minutes à expliquer pourquoi ils nous ont choisis et quels sont les critères sur lesquels ils se sont basés qui font qu ils nous trouvent toutes ces femmes exceptionnelles. Je peux vous garantir que il y avait une température dans la pièce qui frôlait les 100 degrés tellement tout le monde était complètement heureux, euh, ambitieux, enthousiaste. On était tous des espèces de boules d'énergie. Tout ça pour vous dire qu'on est responsable de d'amplifier euh, et, et de... Ramenez de la belle énergie chez l'autre comme on est responsable de le tuer, de le rabaisser. Faites attention à ce que vous dites. You are amazing, I am amazing, the world is amazing. Et faites de votre vie something amazing. C'était Nahid Rashad, depuis Washington, D.C., Meridian International Center. Stay tuned with me. Tous les jours, comme d'habitude, je vais vous poster une vidéo pour vous raconter ce que j'apprends, les belles personnes que je rencontre et puis... Et euh, go